Per danse, per danse, per danse, danse, danse. Le hop qui ponctue donc euh, les que qu'on a aussi euh, dans la masaka et dans notre danse. Alors, souvent les gens qui font ce, ce hop là, ils font soit avec la jambe qui vient, ils le traduisent par ce mouvement là, ou alors ils poussent et ils font des choses comme ça. La clé c'est, vous choper les ficelles qui sont là-haut et au lieu de pousser, vous tirez le haut, tirez le haut tirer d'en haut, tirer d'en haut, tirer d'en haut. La jambe qui n'a pas pluie ne fait rien, le parpa dans tous les sens, il juste et hop, et hop, et hop. Le mouvement c'est vraiment ça, il doit partir dans. haut. Et on est toujours en équilibre, nous deux, ça